J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Marathon des Langues. Je suis Lauriane et aujourd'hui j'aimerais vous donner une astuce toute bête. Si euh, vous n'avez pas le temps de pratiquer l'anglais, si vous n'avez personne à qui parler, que vous soyez niveau débutant, niveau intermédiaire ou niveau avancé, cette astuce est vraiment toute bête et vous pouvez l'appliquer pour arrêter de stagner en anglais ou dans n'importe quelle autre langue. On se retrouve juste après ça. Juste avant de vous parler du sujet euh, d'aujourd'hui, eh bien, je vous rappelle que j'organise une conférence en ligne gratuite pour savoir comment parler anglais couramment en 6 mois, lors de laquelle je vous révélerai trois secrets qui vous permettront de faire décoller votre anglais. Le lien est juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire, donc n'hésitez pas. Alors, quelle est cette astuce pour arrêter de stagner, euh, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé Et ce, même si vous n'avez pas le temps, que vous n'avez personne avec qui pratiquer, cette astuce, vous pourrez l'utiliser tous les jours très facilement. Qu'est-ce que c'est alors moi j'aime bien euh, mettre en place l'optimisation du temps qu'est ce que c'est c'est que euh, quand j'ai des journées très chargées que je n'ai pas le temps de me poser sur mes langues sur le maintien de mes langues parce que vous savez quand on, on parle plusieurs langues et eh bien c'est difficile de prendre le temps de tout entretenir parce que malheureusement euh, ça s'oublie au fur et à mesure et eh bien ce que je fais c'est que j'optimise mes trajets c'est à dire que quand je prends ma voiture pour aller quelque part. Vous êtes bien d'accord, il y a un aller, mais il y aura aussi un retour. Donc, euh, j'organise ma session de cette manière. L'aller euh, sera consacré à l'écoute d'un podcast, donc euh, en anglais ou dans une autre langue. Donc, Moi, en l'occurrence, ce sera plutôt du, du russe, du portugais ou de l'espagnol en ce moment et euh, je vais l'écouter attentivement pendant tout mon trajet généralement pour aller euh, en ville alors oui le concept de ville c'est plutôt chez moi parce que je vis euh, au fin fond de la campagne donc il me faut à peu près 20 minutes pour y aller en voiture donc j'écoute pendant 20 minutes un podcast et sur le retour, donc peut-être euh, quelques heures plus tard en fin de journée qu'est-ce que je fais Eh bien j'essaie je de me remémorer le podcast euh, alors ça déjà c'est une super pratique pour votre mémoire euh, pour votre mémoire pour muscler votre mémoire, je devrais dire. Pourquoi Parce que le fait de voir quelque chose le matin ou quelques heures avant et, et essayer d'en souvenir plus tard, eh bien, euh, ça travaille votre mémoire qui est entre... Le court terme et le long terme. Concrètement, qu'est-ce que ça fait Ça prend les informations de la, dans la case mémoire à court terme et ça va le ranger dans la case mémoire à long terme. Donc ça, c'est un excellent exercice. Si euh, vous avez l'impression de ne pas avoir de mémoire, que vous perdez un peu la boule, comme on dirait, euh, c'est un exercice que je vous conseille. C'est scientifiquement prouvé, c'est hyper efficace. Premièrement, il y a ça et donc euh, concrètement, qu'est-ce qu'on fait On se remémore le, euh, le podcast et là, en, en, pendant votre trajet du retour, vous allez à votre voix, oui, vous allez parler seul, comme si, euh, comme si de rien en était, on s'en fiche. Si les gens vous regardent au feu rouge, peu importe, vous aurez peut-être l'air d'un dingue, mais on s'en fiche. Euh, vous allez donc faire un résumé de ce que vous avez entendu dans le podcast. Donc, oralement, dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. Donc ça, ça va activer vos neurones pour votre mémoire et en plus, ça va vous faire pratiquer oralement votre langue et en plus vous ne perdez pas de temps parce que vous optimisez vos trajets donc ça c'est vraiment très très bon et ça vous pouvez le faire tous les jours si vous partez au boulot euh, en voiture chaque jour euh, eh bien vous n'avez aucune excuse pour ne pas le faire et comme vous disiez la mémoire l'apprentissage la, actif parce que vous pratiquez je vous assure que si vous faites ça chaque jour vous allez faire décoller votre niveau d'anglais d'espagnol ou d'une autre langue euh, voilà, c'était mon astuce du jour. J'espère qu'elle vous plaira. Et euh, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me mettre vos commentaires juste en dessous de la vidéo pour me dire si vous connaiss connaissiez cette astuce, oui ou non, et si vous êtes prêts à la mettre en pratique, si vous êtes prêts à faire enfin décoller votre anglais ou euh, n'importe quelle autre langue que vous êtes en train d'apprendre. Ciao les amis